Ciel, je lutterai contre le mal, éclaire les ténèbres, je ne mourrai jamais. Vers les ténèbres, je n'y l'aurai jamais vu. L'amour sera mon. vers le ciel. Je lutterai contre le mal. Éclaire les ténèbres. Je ne mourrai jamais. L'amour sera mon bouclier. L'amour sera mon bouclier. dans